La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine. Et mon petit doigt, c'est celui-ci, mon petit doigt me dit que ça sera le mien également cette semaine avec un couple. What Oui, en apparence très progressif, mais qui m'inspire plutôt de la sympathie et de la bienveillance. Alors qu'est-ce qui m'arrive oh, Mais que se passe-t-il Mais que se passe-t-il Oh, mais qu'est-ce qui se passe Suis-je malade Ai-je été payé Je suis totalement corrompu par le système Vous le découvrirez dans quelques instants. Ça, c'est ma reine. Elle est tombée amoureuse de James. Je suis une femme masculine. Et je suis un homme hétéro et féminin. J'imagine que les gens nous voient comme bizarres car nous ne suivons pas le status quo habituel. Nous ne ressemblons pas à ce qu'ils attendent de nous. Le couple, couple s'est rencontré sur TikTok, malgré le fait qu'il n'était pas vraiment le style de l'autre. Je l'identifiais gay car c'était plus simple que de tout expliquer à chaque fois. Je ne suis sorti qu'avec des filles dans le passé. La question la plus fréquente que nous recevons est qui fait l'homme, qui fait la femme. Ok, alors là ça fait beaucoup d'informations progressistes en même temps. Je vous propose de tout remettre dans le bon ordre. Ce reportage semble mettre en présence deux protagonistes et manifestement d'autres en arrière-plan dont on imagine que ce sera les amis, les amants, les ex, on ne sait pas encore. Un de ces protagonistes est un homme ah qui ressemble très fortement, en tout cas par sa gestuelle et son maquillage, à ce qu'on appelle habituellement un gay. You are gay. Qui dit s'être par le passé reconnu ou identifié à gay, mais qui, en l'occurrence, fréquente une femme. À droite, nous avons une personne qui, me semble-t-il, assume son genre de femme, qui explique avoir fréquenté par le passé des femmes, donc être ce qu'on appelle une lesbienne, mais qui, là, est en couple avec un homme. Bon. Est-ce que c'est bon <rire> Quand on s'en tient à l'essentiel, c'est assez clair. Après, euh, j'ai l'impression que le montage du début du reportage a collé un certain nombre d'images, on va dire les images les plus cinématographiques ou les plus spectaculaires. Donc, ça a généré un petit peu de confusion de genre, mais il n'y a pas tant de confusion de genre que ça, car contrairement à l'habitude, il ne s'identifie pas à l'autre bord. I'm gay. I'm Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas entendu ni l'identification à un genre différent de leur genre de naissance, ni la complainte victimaire allant avec, ni la réclamation en monétisation. Pour l'instant, je, je ne l'ai pas. Voilà. Je remarque juste que ils sont d'un physique euh, totalement totalement opposé au sens où l'homme pouvait être très beau. Il est fin, athlétique, euh, voilà, belles, belles épaules, beau visage, pommettes hautes, symétrique. Qui euh, affecte les signes de, de l'homosexualité. Et euh, elle, bon, par contre, a un physique un peu moins, un peu moins accorte, euh, un peu plus bourrin. Et euh, finalement, ils sont dans le même niveau mutuel de, de, de clichés euh, du gay chez l'homme et de la lesbienne chez la femme. Ils sont finalement assez cohérents, ne gênent pour l'instant pas trop et n'ont pas l'air trop malheureux. Qui fait la, qui femme, la femme Qui est le garçon la Qui est l'homme Salut m'a manqué tu as bien mangé bien mais j'ai fait salut je m'appelle oui alors là il y a deux choses ce qui semble vrai est totalement faux et ce qui semble anecdotique à mon avis est très signifiant ce qui est totalement bidon c'est le schéma ou l'arc narratif comme disent les cons de la porte qui s'ouvre qui n'est pas propre aux émissions euh, prosélytes, cosmopolites, progressives, etc. Non, qui est simplement un arc narratif, télévisuel ou cinématographique, ultra-usuel, battu et rebattu. Je trouve ça assez fourbe et assez faux de faire jouer à des gens qui dont ce n'est pas le métier la surprise d'être derrière une porte. Mais quelle surprise Ça ne marche jamais. Je me rappelle à l'époque où je regardais Pink My Ride sur euh, TMC ou je ne sais plus quoi. Les gens devaient faire semblant d'être surpris de voir l'équipe euh, débarquer alors qu'ils étaient prévenus depuis des jours. Mais quelle surprise euh, Bah là, de la même manière, elle fait semblant d'être surprise que son copain, attendu avec une équipe télé depuis des semaines, débarque. De, de, bon, ça c'est nul. Par contre, ce qui me semble beaucoup plus signifiant, et euh, là, pour le coup, on se rapproche malheureusement d'une certaine forme de misogynie latente, c'est que l'homme qui affecte les traits féminins, donc qui s'est emparé de la féminité et qui l'incarne, le premier trait qui l'affecte, à part les fringues, car il n'est pas là de ce qu'on voit là, il n'est pas particulièrement habillé en femme, c'est l'inconstance des sentiments. C'est-à-dire qu'il est tout sourire, et il est tout affect, et il est tout amour à 0051, et dès qu'elle le lâche à 0052, on voit qu'en un instant, il est complètement abattu, et alors c'est ce que tout le monde peut avoir constaté chez ses amis homosexuels. Et ce qui veut bien dire, encore une fois, je ne fais que décoder, que le premier trait féminin semblerait être l'inconstance des sentiments, ce qui pour le coup est assez misogyne quand on y réfléchit bien. Mais j'ai faim. Salut, je m'appelle Maren, et ça c'est James, mon petit copain. Je suis une femme masculine, et je suis un homme hétéro et féminin. Maren et, et James se sont rencontrés en, en, en ligne en après en que Maren ait commenté une publication sur TikTok. Oui, alors là, on va grouper de, décidément les commentaires par paquet de deux c'est le rythme du reportage qui m'y invite. J'ai entendu à la fois en conférence et à la fois en étude de cas pendant 15 ans des gens se présenter. Et je vous assure, ça ne, ça ne vous paraît peut-être rien. Mais qu'être capable de se présenter en une phrase, c'est d'abord le, le signe qu'on a un QI à trois chiffres. Et sinon, ça déborde en un quart d'heure. Ceux qui écoutent les de cas le savent. Et c'est également le fruit d'une conscience de soi assez aiguisée. Donc, le fait d'être capable, c'est une génération Z. disons quel âge ils ont chez ces gens-là 23, 24, 25 ans. D'être capable en une phrase de se présenter comme ils viennent de le faire, n'est pas donné à tout le monde. Et c'est une preuve qu'on n'est pas en présence d'esprit complètement, euh, complètement déviant et complètement dysfonctionnel. Et ça a été répété, bien sûr. Hein. Croyez-moi, il y a eu du coaching journalistique pour le préparer derrière. Vous n'amenez pas une équipe télé, homme, matériel, éclairage, chez quelqu'un en lui demandant de se présenter et vous n'obtenez pas une réponse en une phrase. Hein. Croyez-moi, je l'ai fait à la fois pour mes chaînes Internet et euh, en télé. Vous amenez de l'équipement chez quelqu'un, vous le mettez dans des conditions de stress et vous lui demandez de se présenter en une phrase, c'est impossible. Donc Ça veut dire que ça a été préparé, mais plutôt bien préparé. Et euh, la seconde remarque, c'est que, la preuve que je peux, me, je peux me tromper, et je le fais souvent, j'avais eu beaucoup de mal à avaliser à ma première lecture la théorie de la longueur des doigts. Il euh, y a une, comme ça, des, des écrits sur la forme des, des, des membres et des mains, et notamment les, les longueurs de doigts des homosexuels, avec des, je crois des rapports de longueur de doigts entre je ne sais plus lequel et je ne sais plus lequel. J'avais balayé ça d'un revers de la main méprisant à la première lecture. Et, et le temps, l'observation et le temps me fait remarquer que, effectivement, notamment chez les, les homosexuels femmes, on a beaucoup de doigts courts et assez larges, là, comme elle a son pouce, ce qui ne veut pas dire, ne confondez pas une, une implication et sa contraposée, merci, c'est pas parce que A implique B, que B implique A, euh, c'est pas parce que s'il pleut, c'est mouillé dehors, que si c'est mouillé dehors, il a plu, hein. ça peut être aussi euh, la grand-mère qui a ses plantes ou un chat qui a pissé, donc c'est pas parce que les homosexuelles femmes ont souvent les mains courtes et carrées que les gens qui ont les mains courtes et carrées sont des homosexuelles femmes mais en l'occurrence là c'est flagrant. Ils ont commencé à échanger je postais simplement des photos de moi habillée comme une femme. Et j'ai commenté une publication d'une autre fille qui disait qu'elle trouvait les hommes féminins mignons. Et j'étais là, oh mais attends, tu parles de moi Et là j'ai vu son commentaire, sous cette vidéo, et je suis allée voir son profil. Donc c'est quelqu'un qui s'est fait remarquer sur TikTok, donc le canal de sa génération en s'habillant de manière excentrique. Bon, j'ai habillé des hommes pendant dix ans, évidemment, je ne les ai jamais habillés comme ça. Je pense être à même de juger qu'il a du goût dans son genre. Je ne dis pas que c'est mon genre. Je ne dis pas que je vous recommande de vous habiller comme ça. Mais je trouve que dans son genre de doux queer excentrique, c'est réussi. Je veux dire, l'alliance des formes et des matières. Euh, je trouve ça, il y a bien plus laid. C'est un beau gosse qui développe un très bon sens de l'esthétique dans une esthétique qui n'est pas la mienne, mais en esthète. Je reconnais, voilà, j'approuve. Et euh, on voit que pour ce qui est amené à être son coming-out, non pas son coming-out personnel, mais son coming-out public, il se présente en veste de sport et euh, finalement assez peu soigné. Ce que je trouve est une forme d'humilité, parce que si vraiment... Il avait été la caricature de lui-même. Il se serait présenté dans sa tenue la plus excentrique, avec, je ne sais pas, un boa de plume autour du cou. Et il est en petite veste de, de sport, finalement, assez normale. Plein de petits signes euh, m'empêchent de les vouer aux gémonies et me, me, me, me poussent à leur porter plutôt de la sympathie. Je les trouve centrés et cohérents. Hein, ce qui n'est pas le cas de tous les couples qui traînent dans cette orbite euh, prosélite progressive. Avec une connexion si aussi forte... Fort. Marine et James, James se sont vus, et après le premier rendez-vous, ils savaient que leur relation deviendrait quelque chose de spécial, même s'ils n'étaient pas habitués à la base à ce style de rencontre. Salut toi Ouais, il aime faire croire que je suis né masculine. Un autre signe qui montre que la trajectoire de cet événement s'éloigne des trajectoires habituelles, comme par exemple celle du couple que j'avais appelé ironiquement parfait. Là, Vous savez, les Suisses dont l'homme se repaissait notamment, euh, et pas uniquement des tâches ménagères, mais aussi du, du sang des règles de sa copine. Donc c'était une espèce de vampirisme clinique ou de sanguinophile. Euh, J'adore je, je, laver euh, les serviettes euh, euh, lavables pour, euh, pour les menstruations, les tâches aussi de sang dans le lit ou des trucs comme ça. J'adore. Pour moi, c'est un peu le petit truc que je peux faire et puis euh, <rire> qui qu peut l'alléger, elle. OK. La différence entre le couple progressiste suisse et Maren et Jackson, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est que les petits Suisses vampires en herbe, on sentait bien que, euh, un, il y avait une, une pulsion sexuelle sous-jacente euh, qui affleurait beaucoup plus, et secondo, que euh, quand ils allaient se séparer, parce qu'il était écrit qu'ils allaient se séparer, ils allaient rechercher les mêmes modèles. Là, en l'occurrence, ils ne sont pas dans la répétition d'un schéma, ils disent « ça n'était pas mon genre, et c'est mutuel ». Donc, elle n'était pas son genre, il n'était pas son genre. Pour le coup, autant je me moque souvent de la fierté, de l'orgueil que certains tirent à échapper à leurs injonctions, je trouve que échapper à l'injonction de son genre est une forme de maturité affective. C'est-à-dire être capable de à défaut de s'émerveiller, mais de se laisser toucher par un physique qui n'est pas forcément le nôtre à la base, par un âge qui n'est pas forcément le nôtre à la base, par un rapport au beau, par un rapport aux habitudes qui n'est pas forcément le nôtre à la base. Et quand on y réfléchit, qu'on a un peu de recul, un peu de maturité sur ces sujets, on se dit que les gens qui nous ont le plus marqués ne sont pas forcément ceux qui, à la première vue, ont été les plus, les plus, les plus incroyablement. Ce n'est pas, pas quand ça s'est emboîté le plus facilement au début, que le retentissement a été le plus long par la, par la suite. Il aime faire croire que je suis née masculine. Ma chérie s'habille comme un garçon primaire. Je ne suis jamais sortie qu'avec des femmes. Je suis très attirée par la féminité dans son ensemble. J'adore le fait que son énergie soit si féminine. Des fois, il va... Mais enfin, cette veste n'est pas féminine, mais... Elle, oui, ce que ce que je pressentais au début, c'est que c'est euh, préparé en préparé. Elle lui reproche presque de ne pas s'être présenté comme le queer caricatural qu'elle eût euh, voulu qu'il montra à l'écran. Et non, il s'est présenté bah, comme il était au retour de, de je sais pas quoi de, de l'école. Et ça, j'aime plutôt bien. Ça veut dire qu'il n'est pas là où on l'attend. Et malheureusement, ce que je déplore une fois de plus c'est que dès qu'elle souligne sa recherche de féminité, car elle explique qu'elle est attirée par, évidemment, ce qui lui manque, hein, donc elle se conforme à mon modèle prédictif, qui est que les femmes avec beaucoup de H ne sont sur le long terme compatibles qu'avec les hommes avec beaucoup de F. Donc, merci de me donner raison à ce test écrit il y a quelques années et dont le lien est euh, soit dans le coin de l'écran, soit en description pour mesurer votre taux de féminité, masculinité et savoir si vous êtes dans le cas de Maren et, et, et Jackson. Mais par contre, ce que je déplore un petit peu, ce qui m'attriste, c'est que les éléments de féminité qu'elle souligne sont la fanfreluche, le vêtement, l'apparence et l'inconstance. Et ça, c'est un, un peu désolant, mais malheureusement, euh, bon, au moins, au moins, échappons-nous au cliché pontifiant euh, habituel de « je suis enfermé dans un corps qui n'est pas le mien euh, »,« mon genre actuel n'est pas mon genre de naissance ». Et, et c'est relativement rafraîchissant de ne pas voir des jeunes Z se repaître, encore une fois, de cette complainte victimaire de l'erreur de corps à la naissance. Non. Euh, vous allez me dire que je joue sur les mots et qu'ils sont à jeter avec les autres et l'eau du bain. Ben vous avez tort et vous n'êtes pas assez précis, vous n'êtes pas assez assertif, si c'est ce que vous pensez. Eux me sont beaucoup plus sympathiques et j'essaie d'en décoder les, les raisons. Ma sexualité avait une grande importance. Au lycée, j'étais le cliché de l'homme, la version hyper masculine de moi-même. J'étais toujours le numéro un pour les filles. En tout cas, je ramenais des filles jusqu'à la fin. Et là, je me suis dit, non, non, pas pour moi. Il explique avoir fait ce qu'on appelle désormais le coming out au collège. Alors le collège, si je ne m'abuse, aux États-Unis, c'est la fac, c'est l'université, alors que le high school, c'est le, le lycée. Donc il a fait son coming out vers 18 ans, et encore une fois, il nous épargne les larmes pontifiantes habituelles, et rien que pour cela, je le je remercie. C'est là que j'ai commencé à m'identifier comme gay, car c'était plus facile que d'expliquer qui j'étais vraiment. Je me suis jamais mise en couple avec un homme. Je n'ai jamais voulu. Quand le confinement est arrivé, j'étais sur TikTok en permanence. Comme tout le monde. Et j'étais là à me dire, ces TikTok de lesbiennes sont géniaux. C'est là que j'ai découvert pour la première fois la virilité par le biais des femmes. Donc c'est là, il a, il a été exposé pour la première fois à la masculinité féminine pendant le confinement via les euh, réseaux sociaux, ce qui est assez étrange de la part de quelqu'un dont on imagine qu'il n'habite pas dans une grotte, qu'il est plutôt sociable et qu'il sort fréquemment. Ce qui veut bien dire que, euh, finalement, si j'en tire les conclusions strictes de ce qu'il vient de dire, les lesbiennes seraient finalement une communauté assez fermée pour qu'il n'en ait jamais croisé. Parce que je vous assure que des femmes masculines euh, et des lesbiennes, quand on habite une grande ville, euh, bah on, sait où, on sait où elles sont, on sait à quoi elles ressemblent. Ce sont finalement des... des des habitudes, des groupes assez, assez faciles à identifier, mais euh, il a eu besoin d'une mise en scène sur TikTok pour en repérer le, le sel, pour, pour, pour en être attiré. Il a, il a peut-être fallu une, une mise en avant euh, esthétique, particulière, une forme de... comme ça, de, de, de mise en avant vidéo de, de cette forme de beauté qu'il n'avait pas, qu pas remarqué. James et marraine ont été en couple à distance pendant plus d'un an. Marraine fait la cuisine. Ouais. J'ai déjà cuisiné. Une fois. Ce qui est, ce qui est dommage, alors la journaliste ce n'est pas mauvaise, une fois n'est pas coutume, mais ce qui est dommage c'est qu'on ne sait combien de temps ils se sont fréquentés à distance, mais on ne sait pas depuis combien de temps ils cohabitent, ou depuis combien de temps ils, ils ne sont plus à distance. Et ça c'est un peu dommage parce qu'on ne sait pas si du coup ce sera un feu de paille ou un incendie plus profond. J'ai cuisiné pour la Saint-Valentin, et c'était délicieux. Des fois, j'arrive le samedi et je repars le lundi. Je ne suis là qu'une petite minute. J'imagine que les gens nous voient comme bizarres, car nous ne suivons pas le status quo habituel. Nous ne ressemblons pas à ce qu'ils attendent de nous, à ce qu'ils espèrent voir. Oui, alors là, il parlent de la transgression de leur apparence. Et ce qui est très drôle, c'est que le cosmopolitisme est tellement acté que finalement, leur métissage n'est plus une transgression. Ça ne choque personne. D'ailleurs, je l'ai même pas remarqué. Je viens de remarquer là qu'ils sont euh, de couleur de peau euh, dissemblable. On, on pourrait presque monter le parallèle de la manière suivante. La provocation de leur apparence en société en 2022, doit plus ou moins être l'équivalent de la provocation d'un couple mixte il y a 2-3 générations, c'est-à-dire dans les années 60-70. Je ne suis pas le seul parmi mes petits singes à être le, le fruit de l'amour de parents d'origine différente. Et je pense que le regard de jugement ou les remarques où la relative euh, incompréhension dont ils font l'objet aujourd'hui n'est ni plus ni moins en ordre de grandeur que celle dont faisait l'objet. Nos parents, euh, il y a 50 ans, quand ils se sont ramenés avec un noir à la maison... Ou... La ah Sur les autres continents, on sait que même aujourd'hui encore, euh, c'est sévèrement réprimé, hein, je vous invite à dans une civilisation, par exemple, asiatique, hein, puisqu'on dit que le racisme est franco-centré, européen-centré, On passe le bonjour à l'un de nos petits singes, Axel, qui est expatrié en Asie depuis des années et qui a mis plusieurs années à se faire accepter des parents d'une jeune femme de la haute société thaïlandaise, je ne m'abuse, ou un truc comme ça. Alors, il a fini par l'épouser sous les coutumes locales, mais ça a mis des années. Elle a dû faire un chantage à ses parents et menacer de quitter. Et je crois qu'elle a même qu'elle a quitté le, le foyer et ils ont été d'un racisme euh, ethnique et véritablement euh, primaire à l'encontre du, du petit français euh, qui, ici, serait classé comme l'extrême de l'extrême de l'extrême droite. Hein. Et ce n'était pas il y a 50 ans, c'était il y a deux ans. Voilà. Donc, euh, ce qui est très drôle, c'est que ça acte l'avènement du métissage généralisé, mais désormais, la transgression, je préfère une femme masculine à un homme, et merci d'ailleurs de, de, de m'inviter. Et je préfère un homme féminin à une femme. Parigi. Comme si l'homme féminin était transfiguration augmentée de la femme et comme si la, la, la femme masculine était une augmentation, un extrait de suc d'homme. Oui, c'est la nouvelle transgression. Et à ce titre et parce qu'il ne réclame aucune repentance ou réparation, ben je leur souhaite bon courage, parce que ça ne doit pas forcément être facile tous les jours, et je pense qu'ils doivent également subir de la virulence sur les réseaux, et peut-être également dans la, dans la réalité. Donc, euh, comme d'habitude, je vous invite, mais encore plus que d'habitude, à ne pas les faire chier, certainement pas en mon nom, car je n'ai jamais invité personne à faire chier le sujet d'une vidéoscopie en mon nom, ni à le signaler, ni à le contacter, ni à le juger, ni rien du tout. Et euh, j'ai envie de leur souhaiter bon courage. Ta faim Je peux Rien n'est jamais vraiment à toi. Oui, alors là, ce que j'avais remarqué, c'est qu'encore une fois, et là, le journaliste, la, la journaliste le souligne euh, à, à dessein, c'est que le féminin incarne le changement émotionnel permanent, c'est-à-dire, euh, je répète encore, frivolité du vêtement, et inconstance. c'est-à-dire qu'elle lui choure ce que font tous les couples amoureux, elle lui choure un truc dans son assiette, et euh, tout à coup, il la fusille du regard, euh, ce qui montre ce ça. jeu d'émotions, euh, je ne fais que décoder ce qu'on voit, qu voit à l'écran, le personnage féminin, et celui dont les émotions s'altèrent le plus vite, c'est l'inconstance. Le masculin, c'est plutôt la, la, la lenteur et la constance, et le feu follet virevoltant, c'est la femme. Bon, je trouve ça, sur le fond, assez misogyne, mais malheureusement, c'est ce que montre la réalité. Je suis contente de pouvoir manger maintenant. Parce que je sens qu'on aurait dû attendre longtemps sinon. Maintenant, je dis, j'ai une copine. C'est ma réponse. J'ai une copine. Mais alors, pourquoi tu t'habilles comme ça Parce que j'aime ça, j'aime être mignon. Point. J'ai publié mon premier TikTok le 6 août 2021 à Puerto Vallarta, au Mexique, Et j'ai posté les photos qu'on avait prises ensemble. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, on avait des millions de fois. Et j'ai dit, chérie, c'est incroyable ce qui arrive. Je pense que les gens ont vu ma vidéo où je porte des escarpins et où elle ressemble à un garçon. Au début, les gens disaient, ils sont juste meilleurs amis. Ils font ça pour les vues. La question qu'on reçoit tout le, le temps, temps c'est qui fait la femme Qui fait la fille, fille Qui est le garçon Qui est l'homme On a réfléchi et on s'est dit à quel point ça serait stupide de faire une vidéo qui est la femme Qui est la femme Elle s'identifie à une femme, je m'identifie à un homme. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure Il n'y a pas d'identification à un genre qui n'est pas son genre de naissance. Il ne prétend pas être né dans le mauvais corps. Il ne prétend pas être une femme incomprise il s'identifie à ce qu'il est, c'est-à-dire un homme biologique. On n'est pas face à un, un élu de la République euh, qui se balade en talent aiguille au sens où il attribue la, la faute à mère nature qui l'a mal placé. On est en face d'un homme qui dit je trouve ça mignon, je reste un homme mais j'ai envie de mettre ça. Et on est en face d'une femme qui dit je suis une femme, je m'identifie à une femme, mais je préfère les mecs comme ça. Dans ces conditions-là, tant qu'on n'essaie pas de me taper au portefeuille de pervertir mes enfants, ou de me faire passer pour un vieux ringard qui n'a rien compris. Il faut pas confondre identité de genre et expression de genre. Sinon, on va déjà mal partir. Vous avez que ça à faire Allez parler à des meufs. J'ai envie de dire, je vous aime bien. Amitié. Respect. Oui. Euh, force et honneur, les amis, quoi. La seule chose qui change c est, notre est notre apparence. On a like récolté heels. <rire> <rire> oui, alors là, c'est marrant parce que les, euh, on voit bien le rapport de vue euh, quand on me dit, bah finalement, tu n'es pas si connu que ça. Tu n'as que 350 000 abonnés et moi sur TikTok, j'en ai des millions. On voit bien que le rapport de vues n'est pas du tout le même, parce que là, ils, ils disent avoir fait un million de vues sur TikTok en une nuit, alors que sur YouTube, avec une vidéo à thème provocateur, pile dans le mille, ils ne font que 40 000 en... Ils précisent pas la durée. Voilà. Ce, qui, ce qui montre bien le rapport de, de force, et que 350 000 abonnés sur YouTube, c'est l'équivalent de largement plus d'un million sur, sur TikTok. Je ne veux pas porter mes talons hauts. Ok. Je devrais porter ça ou ça. J'aime bien ce petit haut-là. C'est vraiment un mélange de masculin et féminin. Parce que j'aime pas porter des robes comme ça. Mais j'adore les vêtements fluides. À chaque fois, je me fais avoir. Donc là, on a un homme dont L'intention principale en se levant le matin est de démuler, pour ne pas dire singer parce que ça serait méchant, et démuler la femme qui nous explique qu'il n'aime pas les robes. Vraiment, ce garçon n'est pas là où on l'attend. Hein. Mais en même <coughs> temps, je ne vais pas mettre une robe de balle. C'est pas moi. Maren adore que nous soyons accordés. Elle va regarder ce que je choisis. Regardez comment je m'habille d'abord. Elle peut nous accorder sans même demander. Par contre, ce qui est vraiment invariant et prépondérant, c'est l'obsession de F pour, le, pour le, le frivole, le vêtement, la fanfreluche. C'est finalement assez déprimant de voir que c'est euh, le trait par lequel un individu, peu importe son genre de naissance, s'identifie à F. C'est pas par la production objective ou par un, ou par un talent ou par un alter-talent, c'est-à-dire la manière d'accéder à une forme de performance mais par autre chose, comme ce qu'elle veut nous faire croire, c'est-à-dire le primat de la psychologie, etc. Non, c'est d'abord et avant tout, malheureusement, on le voit en termes de temps du reportage, le vêtement, le vêtement, la chaussure, la chaussure, le, le sac à main, la garde-robe... Euh, bon, ça malheureusement, je crains qu'il ne faille s'y résoudre. Mon style est vraiment streetwear. Yeah. Il a un truc très joli que j'ai aussi, comme quoi je suis peut-être. Euh, peut-être vais-je faire mon coming out. Il a les cintres à sortir. J'ai deux obsessions dans une maison c'est les câbles et les cintres. J'aime pas les câbles qui pendent dans tous les sens, même si vous en voyez derrière moi, mais c'est parce que j'ai des contraintes de, de, de longueur, et etc. Mais euh, j'aime bien quand les vêtements sont alignés avec des cintres similaires, comme dans un magasin. Donc c'est peut-être un, un marqueur que la petite graine est en moi et qu'elle ne, qu ne demande qu'à éclore. Qui, qui sait Qui sait Enfin, en tout cas, si un jour je deviens comme Jackson, je sais déjà avec quelle euh, lesbienne je, je le ferai, hein, ça sera ma copine euh, <rire> qui se reconnaîtra et qui je passe le bonjour. Moi, je mets des escarpins et elle, Jordans elle et met des Jordans à chaque fois. Il n'y a pas de baratin autour de notre couple. Nous sommes juste deux personnes qui s'habillent différemment. Sur le reste, notre couple est comme tous les autres. Vous avez remarqué même les timbres de, de voix Elles timbre plus bas que, que l'homme donc ils sont vraiment dans une démarche qui échappe je pense à leur intention et qui est purement physiologique quoi que les gens qui commentent sur TikTok peuvent ressentir pour eux c'est habituel c'est normal ce qui est le cas on s'habille juste différemment ça ne me dérange pas que notre relation soit publique. On montre show que ce qu'on veut montrer. Yeah. Ils like, ne voient pas, pas l'entièreté de notre relation. So Je ne sais pas si on est détesté yeah. pour ça. More just like jokes, Surtout des serious. blagues et des questions. Like, bah, pas you, de choses du genre, vous ne méritez pas de vivre. On n'a yeah. pas yeah. ça. Yeah, J'ai appris qu'ils étaient qu en couple sur TikTok, comme tout le monde. Ah, ah, ah, ah, ah Alors là, il y a du lourd, avec l'arrivée du double K, Kristen et Cristal. Et de quel lourd s'agit-il Vous le saurez juste après. Juste après. Mmh, tu connais le point commun entre mon chéri, Leonidas et Jeff de Bruges C'est de la merde Arrêtez de vous gaver à Noël et de le regretter la première semaine de janvier gavez-vous plutôt de quelque chose qui vous restera. Investissez sur vous. Alors, je vous entends tout au long de l'année me dire « c'est trop cher, c'est trop cher ». Bon, alors deux réponses à cela. La première, c'est que si tu dis que c'est trop cher, c'est que tu n'as aucune idée du tarif des formations professionnelles en entreprise. Et puis la seconde réponse, c'est que je mets déjà tout au long de l'année à votre disposition « Nono ».« Nono », c'est notre petit robot de calcul de la remise groupée et il part de 12% de remise pour deux produits dans le panier jusqu'à 25 si vous mettez la collection totale à noël nono triple triple la remise vous aurez de 36 36% à 50% de réduction sur tous mes contenus payants sans aucune condition sauf une pas plus de 50 produits dans le panier parce qu'il faut quand même pas exagérer c'est du 15 au 25 décembre. C'est la plus grosse remise de l'année. La prochaine, c'est pas avant Noël 2023. Alors moi, je serai vous. Je sais ce que je ferai les enfants. Oui, alors je disais, il y, y a du lourd au sens que, soit la journaliste est beaucoup plus talentueuse euh, que ce à quoi son métier n'aspire, et donc il faudrait qu'elle devienne, qu'elle passe au cinéma, parce qu'elle sait vraiment mettre en abîme le symbole. Donc on a des protagonistes de niveau 1, c'est-à-dire essentiel, qui sont un couple ethniquement mixte et mélangé du point de vue des attirances réciproques. Et le couple d'amis euh, recourt un petit peu également à la même partition, avec une femme noire très masculine et un style vestimentaire à genrer, et une femme, j'allais dire rousse, mais blond vénitien, euh, néo-woodstock, néo-hippie, et qui, elle, euh, exhale la, la féminité et qui, euh, dont Pierrot dirait qu'elle euh, ne dormirait pas forcément dans la baignoire. J'ai pensé que leur couple marchait grâce à leur communication ouverte. Quand ils ont un problème, ils sont très ouverts pour en parler ensemble. Alors peut-être le couple d'amis est-il également un couple d'amis lesbiennes, ce qui ne m'étonnerait pas on n'a pas l'info, bon après c'est superflu à la limite. En tout cas, les quatre à l'écran, on sait vers le, le, lequel ou laquelle le regard se porte en, en premier. Voir leur couple et être l'ami de ma reine m'a permis de voir que, parfois, les gens peuvent être faits l'un pour l'autre. Vivre cette relation m'a permis de voir qu'il y a un spectre très large quand il s'agit de sexualité et tout ce que ça comprend. C'est pas juste hétéro, ok, à plus. C'est vraiment un beau garçon, j'allais dire c'est dommage. Il a eu son lot de femmes, il l'a dit au lycée, ça ne l'a pas convaincu, il a changé de bord. Mais dites-nous les filles si ce type s'habillait et se comportait en homme, je suis sûr qu'il aurait beaucoup, beaucoup de succès. Il a, un très, très beau, il a un très très beau visage, une belle peau, des, des beaux traits. Il pourrait avoir un beau timbre s'il si ne s'efforçait pas de parler comme une, comme une femme. Au moins, ses potes doivent se rassurer, ils ne leur piquent plus les copines. Parce que je pense qu'au lycée, face à lui, euh, pour, euh, pour niquer, il fallait se lever tôt. Honnêtement, je pense que notre couple m'a appris que les choses étaient plus fluides que je le pensais. Tous les gens qui jugent ou qui n'approuvent pas, je m'en fiche. T'en paye le prix. J'en paye un petit prix. J'en <rire> l'argent et je rigole à tes commentaires à chaque fois. Que ça soit drôle ou pas, c'est toujours assez stupide pour me faire rire. J'aime ça, <rire> Oui, alors, c'est vrai que c'est un petit peu horripilant, mais, mais, mais d'abord, je pense que c'est la journaliste qui les, a, qui les a poussés à recopier une pause qu'ils ont dû faire sur TikTok une fois. À mon avis, ça n'était pas forcément leur intention là, sp sp spontanément. Et puis surtout, dans les dernières secondes, j'ai une intuition à déceler la sincérité, et je la sens parfaitement sincère, cette jeune femme, et c'est le premier couple progressif, entre guillemets, même si je vous ai expliqué que pour moi, il se distinguait de toute l'orbite des autres, dont je pense qu'il a un potentiel à durer. Ça, je pense que les autres ont éclaté, à peine leur portage a-t-il eu le temps d'être diffusé. Celui-ci, pour moi, a, a un potentiel de durée. Nous verrons dans le temps. De temps en temps, je fais des paris. Alors, nous verrons dans quelques mois, quelques années, euh, s'ils sont encore en ligne, vous aurez le loisir de m'expliquer que je me suis trompé, que je n'ai rien compris et que c'était un couple de, de façade. J'accorde toujours des bons points à la sincérité. Ces deux-là me semblent en faire preuve. Les enfants, bah bonne chance. Et que Dieu vous garde. Sans le haine, sans comme quoi sans haine, on est tous les mêmes. Blanc sans le haine, ça fait blague. Comme quoi sans haine, on est tous les mêmes, on est tous les mêmes.